Euh, donc, maintenant on va accueillir euh, Mallory Blanchin euh, qui va donc nous parler euh, du dispositif des livres à soi qui est mené sur la communauté d'agglomération darles euh, Voilà, Mallory, est-ce que tu... je suis là Vous m'entendez Parfait, eh bien, très bien. Ça y est. Bonjour, alors donc euh, moi je suis la coordinatrice de réseau de lutte contre l'illettrisme à la médiathèque d'Albertville. Je gère une quinzaine de bénévoles qui donnent des cours de, de français, donc à une trentaine d'apprenants. Et euh, j'ai une partie de mes missions qui consiste euh, à faire de la lecture hors les murs, donc euh, sensibiliser les familles à la lecture dans les quartiers. Et euh, c'est dans, euh, dans ce cadre qu'on participe depuis l'année dernière en fait, au dispositif des livres à soi, donc sur les médiathèques euh, Albert Villugine. Alors, je vais... Partager mon écran. Alors, je ne vais pas vous commenter. Euh, je n'ai plus accès au petit. Bon, on va laisser comme ça. Donc, je vais plutôt vous parler en fait de, de l'expérience de terrain. Donc en fait, le dispositif des livres à soi, c'est euh, aider les familles en fait, à, à s'approprier le livre, euh, à faciliter l'accès à la lecture dès le plus jeune âge. C'est un dispositif national qui est mis en place par le Centre de promotion du livre jeunesse de la Seine-Saint-Denis. Euh, donc, euh, du côté d'Albert lugine c'est notre deuxième année, là, en 2022, de, de participation. Euh, et en fait, on est soutenu par, euh, par le ministère de la Culture, donc la DRAC. Euh, en fait, c'est un dispositif qui, euh, qui démocratise le livre et la lecture, et ceci en fait en passant par les parents. Euh, on s'est aperçu que toutes les familles, en fait, avaient... Pas le même accès aux livres, à la lecture, notamment pour des raisons diverses, et surtout, on s'en est aperçu, enfin, moi je m'en aperçois beaucoup sur les cours de français d'alphabétisation à la médiathèque. En fait, il y a beaucoup, c'est le barrage de la langue pour la majeure partie des, des personnes qui participent au, au dispositif. C'est vrai que généralement, on a plus l'habitude d'intervenir auprès des enfants. Et là, ce sont vraiment des ateliers qui sont destinés aux parents, euh, donc avec qui on, on fait les ateliers. Euh, en fait, ce qui permet aux parents de, de transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont découvert avec nous euh, lors de ces, ces ateliers et de partager ensuite à la maison euh, des moments avec eux autour du, du livre, et puis aussi surtout de leur redonner confiance. Euh, donc, on a commencé en 2021 et on avait euh, 40 familles, euh, 30 familles sur Albertville et 10, 10 familles sur Ugin. Euh, ces familles, en fait, elles ont été choisies euh, par différents partenaires du territoire. Alors, je vais changer ma... Ma diapositive. Alors voilà, donc euh, on, a les, on a les différents acteurs. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas vous lire mes, euh, mes, mes diapos. Euh, et voilà, donc on a, on a pas mal de partenaires. Donc partenaires, c'est vraiment Médiathèque Albertville-Ugine. Après, on a les deux centres sociaux d'Albertville et d'Ugine. Et puis, euh, on a des associations de, de quartiers, on a le centre d'accueil des demandeurs d'asile, la petite enfance. Voilà, on a vraiment des, des partenaires privilégiés sur, le, sur les territoires qui ont, euh, qui ont choisi en fait les, les familles. Euh, au cours des séances, euh, les professionnels et les bénévoles font découvrir une, une dizaine d'albums, donc sur chaque atelier, euh, à chaque fois avec un thème différent. Donc, il y a un, un atelier sur les livres pop-up, un atelier sur les imagiers, abécédaire, un autre sur les livres sans texte, sur les livres animés. Euh, donc, euh, l'objectif est à chaque fois de montrer, en fait, qu'il est plus facile qu'on le croit de raconter une histoire à son, à son enfant, et ceci, en fait, quel que soit son, son niveau en français. Euh, la bibliographie, donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a une soixantaine d'ouvrages qui, euh, qui sont proposés. C'est une bibliographie qui est proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, donc de, de la seine saint denis et qui est enrichie chaque année de nouveaux livres. Euh, alors, ces livres permettent de jouer, en fait, parce qu'on explique bien aux parents que voilà, ça passe beaucoup par le jeu. Et nous, au niveau des ateliers, on, on joue beaucoup aussi. C'est vraiment pour passer un moment euh, très sympa avec, euh, avec les familles. Euh, ce sont des ouvrages, en fait, que les professionnels et les bénévoles ont eu l'occasion de découvrir en formation. Donc, on a eu deux jours de formation l'année dernière pour apprendre à lire, à manipuler les livres, à les mettre en scène, pour pouvoir après donc les exploiter au maximum au moment des ateliers avec les parents. Donc, à chaque atelier, il y en a cinq au total, avec un atelier bilan à la fin. En fait, les familles qui y participent sont vraiment des familles volontaires qui s'engagent sur les, les six ateliers. Donc là, ça, ça se passe de janvier à, à juin. Euh, et les gens, donc, assistent, c'est euh, toutes les trois semaines, donc, assistent aussi euh, aux six ateliers. Euh, ce sont vraiment des moments de découverte, de partage et qui vont quelquefois en fait au delà du, du thème de la lecture c'est vraiment des moments où les du coup comme c'est toujours les mêmes groupes qu'on suit euh, les mamans se connaissent et puis des fois on part euh, sur euh, des thèmes de l'alimentation du sommeil les écrans des choses comme ça euh, c'est vraiment un, un vrai plaisir de se retrouver et de pouvoir de pouvoir échanger on a chacun notre vision du livre, notre façon de faire. Mais en fait, euh, au final, euh, il n'y a plus de barrière entre les parents, les professionnels. Euh, donc, il y, a, il y a aussi des coups de cœur. Euh, alors, ce qui est super bien fait, c'est vraiment du clé en main. Euh, avec euh, les livres qui sont proposés il y a aussi pour les familles je ne sais pas si vous voyez Donc il y a ce qu'on appelle l'album des familles qui est donc distribué aux, alors, aux mamans c'est vrai qu'on a, a beaucoup de mamans sur, non, on posé. voit comment non, on voit juste la slide ah d'accord, parce que alors, moi je me vois euh, alors je ne sais pas comment réapparaître il, il faut que j'arrête de partager peut-être voilà Quatre, voit, voilà, vous voyez. Alors, alors attendez, je vais juste peut-être. Euh, oui, sinon on change l'affichage. Mais oui, on voit le livre que vous présentez après. Peut-être chacun peut changer l'affichage la, pour mettre intervenant si vous voulez voir en plus gros. Voilà, Là, normalement. Après, c'est juste pour vous montrer vite fait, mais c'est vraiment un super outil. Euh, voilà, donc ça s'appelle l'album des familles. Et à chaque, à chaque atelier, en fait, les, les parents viennent avec ce, ce petit livret. Et à l'intérieur, en fait, on met la date du prochain atelier. Et puis, surtout, ce qui est, ce qui est vraiment super, c'est que pour chaque, pour chaque atelier, par exemple, le premier, c'est l'atelier pop-up. Et il y a une partie où euh, on peut coller les couvertures des, des livres qui sont proposés. En fait, ce sont des petites vignettes autocollantes. Et ça permet, en fait, euh, donc de, de, de positionner les quatre coups de cœur et euh, voilà, donc à chaque, à chaque séance, et pour pouvoir après aller en librairie et, et acheter les livres, en fait, ça aide les mamans à, à se souvenir de tous les livres qu'on a vus. Donc, il y en a une soixantaine, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est un petit livret, livret, livret qui est vraiment très, très, très sympa. Euh, donc, cette année, on a... Alors, je vais peut-être remettre l'écran oh, partagé. Je ne sais pas pourquoi la dernière ne veut pas arriver ici. Euh, donc cette année, on a trois mamans qui étaient bénéficiaires l'année dernière, donc, euh, qui, euh, qui ont souhaité devenir ambassadrices euh, et partager leur expérience pour pouvoir euh, amener d'autres familles sur le projet. Euh, le but de ce dispositif, donc des livres à soi, c'est vraiment des livres pour soi. Euh, C'est-à-dire que les, les familles peuvent se constituer une, une bibliothèque à la maison grâce à des chèques lire de 80 euros. Euh, on fait ensuite des sorties en librairie où elles peuvent dépenser ces chèques en achetant des livres pour, pour leurs enfants. Et euh, en fait, la plupart des familles, pour la plupart des familles, c'est la première fois qu'elles qu entrent dans une librairie. Pour acheter pour acheter des livres donc c'est vraiment des, des grands moments euh, et puis il y a aussi euh, des visites en médiathèque et là c'est pareil il y a beaucoup beaucoup de familles qui, qui ne sont jamais rentrées à la médiathèque et au niveau de d'Albertville et du Gine, on propose à ces familles donc de leur faire une carte gratuite pour revenir après avec leurs enfants euh... Donc, voilà. Et puis, donc en fin d'année, on fait un atelier de, de bilan sur lequel donc, on récolte la vie des familles euh, pour améliorer les séances. Et puis, euh, voilà. Donc, l'année dernière, il y a des mamans qui nous ont demandé de faire des ateliers enfants-parents euh, d'avoir plus d'intervenants aussi sur, euh, sur les ateliers. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est vrai que là, euh, ben, la semaine prochaine, on accueille une euh, auteure illustratrice euh, de la région sur un des ateliers parents. Et puis, on va faire venir aussi une personne qui va euh, nous parler de, des écrans et de la petite enfance. Euh, alors, normalement, il y a une fête de clôture et une euh, visite en salon du livre aussi qui est proposée aux familles. Alors, l'année dernière, à cause du Covid, on n'a pas pu mettre en place euh, ni cette fête, ni, euh, ni le salon du livre. Donc, j'espère que ça pourra se faire cette année. Alors, le Covid n'a pas empêché quand même de, de faire tous nos ateliers. Euh, voilà les, les familles étaient vraiment présentes on a fait des petits ateliers du coup on avait entre 8 et 10 personnes on a été obligé de multiplier les ateliers pour pouvoir euh, voilà accueillir tout le monde. Euh, cette année on a une vingtaine de personnes pour Albertville et une dizaine de personnes pour Eugine et on a commencé euh, on a commencé à mettre en place et, et ça se passe super bien. Voilà, alors je ne sais pas du tout au niveau timing. Euh... Très bien, vous êtes euh, très très bien. Et en plus, il y a des questions, donc on va avoir le temps. Euh, Lisa, si tu veux bien. Euh... Euh, alors, où est-ce que vous trouvez cette liste de livres et euh, quel organisme dispense les deux journées de formation dont vous avez parlé Alors, donc, c'est le salon du livre de la presse jeunesse de la Seine-Saint-Denis. Donc, euh, qui, euh, donc, qui propose cette, euh, cette liste de, de livres. Donc, on a un financement de 26 000 euros et de, dans ces 26 000 euros, on a donc euh, de l'argent pour l'achat de livres. Donc, nous, on a constitué en fait une malle pour chaque, pour chaque structure. Donc, on a quatre malles d'une soixantaine de livres qui tournent sur les structures que les gens peuvent, peuvent emprunter, qui peuvent être utilisées pour d'autres animations après. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le clé en main, c'est le, le salon du livre de la pré-jeunesse de la Seine-Saint-Denis qui, qui nous fait la formation aussi donc, c'est une personne de, voilà, du Salon du livre qui est venue deux jours sur Albertville et qui a formé les professionnels et les, et les bénévoles. Merci beaucoup. Euh, on a encore un tout petit peu de temps, si quelqu'un a envie de poser une question, même éventuellement à l'oral, comme on est peu nombreux, ça, ça peut aussi se faire. En tout cas, c'est un très beau dispositif et du coup, on, on, on attend de voir la suite avec, euh, avec impatience, effectivement, si ça commence à être très bien accueilli sur le territoire et on voit toute l'utilité de, de ce dispositif. Et vous avez des échanges réguliers avec le Salon de Montreuil ou euh, après sur la suite oui, oui, bien sûr. On a, on a des bilans de mi-parcours voilà, pour savoir comment ça se passe. Et puis, on est toujours en relation, on envoie des photos, on se donne des nouvelles. Euh, voilà, C'est assez régulièrement. Il y a un très, très bon suivi. C'est vrai que c'est un dispositif qui est vraiment superbe. Euh, donc que ce soit au niveau des, des partenaires au niveau des participants c'est très très bien accueilli on a des familles de l'année dernière qui voulaient, euh, qui voulaient revenir sur le projet cette année euh, donc avec ces trois mamans ambassadrices donc, qui du coup euh, se voyaient pas euh, terminer le projet comme ça du coup elles ont souhaité euh, donc, réintégrer le projet mais cette fois-ci en, en faisant partager leur expérience et puis en nous aidant euh, sur les ateliers il euh, y a Claire qui voudrait poser une question. Non, en fait, je vais, je vais rebondir parce que d'abord, il y a une question c'est effectivement, qu'il y a un dispositif national hein, alors, qui est porté par le Salon du Livre de la presse jeunesse de Montreuil, mais c'est une initiative très, très soutenue hein, par le ministère, donc c'est au niveau national. Donc, pour répondre à Christelle, oui, c'est pas pour pourrait, oui. <rire> c'est une, une action qu'on a, en, voilà, qu a envisagée, sur laquelle on réfléchit pour le prochain euh, plan. Après, c'est vrai que. Euh, le salon de livre, fait un appel à projet, n'importe quel territoire peut se positionner. Voilà, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà réfléchi, qu'on a déjà questionné, voir de quelle manière on pourrait fédérer les bibliothèques qui s'investissent. Mais après, c'est sur une durée assez courte. C'est-à-dire que Marjorie vous contre des si des bêtises, mais voilà, c'est un dispositif qui est financé, pris en charge sur une durée de, de quelques mois. Et puis après, ça peut être un autre territoire ou un autre. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui se, qui se fait dans la durée, en tout cas, au niveau du, du salon. Donc, voilà nous en tout cas, c'est un dispositif qu'on a bien identifié et qui nous sent super intéressant parce qu'effectivement, on change le, le regard, on passe sur les familles. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on s'appuie au départ sur les structures sociales et socioculturelles. Et on sort des bibliothèques. C'est vraiment un dispositif extrêmement pertinent. Alors, en fait, c'est un, un projet qui est financé sur trois ans. Voilà donc Nous, on en est à la, à la deuxième année. C'est vrai que là, on a encore une, une formation euh, donc professionnelle et bénévole. Mais l'année prochaine, on sera un petit peu plus euh, voilà, en autonomie, puisqu'on aura suivi les formations, on sera déjà bien rodé sur les ateliers. Et puis après, c'est vrai qu'au bout de trois ans, à nous de trouver les financements pour pouvoir continuer euh, voilà, sur, le, sur le territoire. D'accord. Et je, alors, le, le temps nous, nous presse à, à poursuivre notre programme, mais Mélanie mais, mais est arrivée. Je pense que peut-être vous pouvez effectivement vous mettre en contact avec Mallory pour, pour avoir plus d'informations sur et, éventuellement en fait participer à ce dispositif et peut-être partager encore ces retours d'expérience ensemble, pour prolonger la journée effectivement, où, où c'est assez frustrant ces dix minutes de présentation qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais en tout cas, un grand merci à vous pour cette cette présentation très claire et, et voilà, qui j'en suis sûre fera beaucoup d'écho de, auprès des collègues.